Yahweh enverra de jour sa bonté et de nuit son cantique. Ma prière sera ô elle ma vie et ô elle mon rocher. Car sa face est ma délivrance et je garde ses paroles dans mon cœur. Sa face est ma délivrance. Je garde ses paroles dans mon cœur Il est au contrôle Il est Car, ça passe il est Car sa face ma délivrance Car sa face ma délivrance ta face et ma délivrance. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète plus, ne promène plus des regards inquiets, car il est au contrôle, il ne t'abandonnera jamais, il ne t'a jamais délaissé, il ne te délaissera jamais. Alléluia, Au oh, L d'Aï, au oh, L tout-puissant, celui qui s'appelle la porte, qui ouvre et personne ne peut fermer et quand il ferme personne ne peut ouvrir Alléluia il est au contrôle